Grands parents, donc euh, il y avait. Euh... Je vous parlais un peu d'eux d'abord, parce que c'est vrai que c'est par eux qu'on a découvert Belle donc, euh... Mon grand-père Marc, voilà. Et ma grand-mère, Joséphine. Donc euh, mon grand-père était charpentier et sculpteur. Sculpteur pour le plaisir, donc il y a des chouettes partout dans la maison. Euh, des chouettes en pierre, en bois, etc. Euh, enfin, je sais pas combien il y en a, mais voilà. c'est impressionnant. Voilà, c'est pour montrer une photo de chouette euh, de mon grand-père. J'avoue que je n'ai jamais demandé. <rire> je sais pas trop pourquoi les chouettes, mais euh, c'était une obsession. <rire> Et ma grand-mère était peintre, donc il y a aussi beaucoup de ses tableaux. Voilà. Ma mère me raconte qu'elle... Elle oubliait qu'il n'y avait pas de bois la nuit, et elle se réveillait le matin. Sa, sa mère était en train de peindre, mais genre c'était glacial. Et elle se rendait même pas compte tellement elle peignait, donc euh, voilà. Donc voilà, et, et elle m'a un peu pa passé cette, euh, cette passion, parce que du coup, je suis peintre maintenant, donc euh, peintre en décor, mais... Ils étaient très amis avec Monsieur Bonnefille, qui, qui était à côté. Voilà, et euh, c'est une grosse photo où ils jouent à la pétanque, c'était leur, euh, leur jeu favori, avec mon grand-père et ma grand-mère ici. Moi, j'ai très peu de souvenirs euh, de Monsieur Bonnefille, que... je ne me rappelle pas, mais il paraît que c'était un numéro. <rire> voilà. Et euh, après, il y a aussi Jeannot. Bah, ça, c'était le personnage à côté euh, dont je me rappelle très bien. Euh, euh, notre voisin euh, Jeannot, qui s'appelait René Duport. Et euh, bah, voilà, beaucoup de souvenirs avec lui. Euh, même si je ne le connaissais pas très bien, j'étais petite, mais euh, il était toujours euh, avec nous euh, à discuter. Euh. Mais les... enfin, voilà, la Madame Bérou, mais c'est Simone, il me semble. Madame Béraud, qui habite au Montaillet. Euh, voilà, je la connais parce qu'elle me gardait quand j'étais bébé, et puis après voilà, on se croisait dans le village. C'est quelqu'un que j'aime bien, elle est très souriante. Elle est toujours contente de nous voir et c est, elle est agréable. Et du coup, euh, ma maman est tombée malade quand j'étais toute petite, donc elle m'a gardée euh, quelques temps euh, pour que mon père puisse faire les allers-retours. et tout. Donc voilà. Je dirais, il y a 40 ans, entre 35 et 40 ans, euh, donc ils sont arrivés euh, pour acheter une maison de vacances au départ, euh, parce qu'ils habitaient à Annecy, en Haute-Savoie. Et nous d'ailleurs, on vient d'Annecy, et euh, donc euh, ensuite euh, la mort de ma grand-mère, mon grand-père, ils s'installer là euh, tout le temps, donc on est quand même très souvent euh, l'été, euh, vacances de paille, etc. Et euh, donc on est très attachés, c'est un peu comme notre deuxième maison quoi, carrément Et voilà, et ensuite mes parents sont venus aussi beaucoup, ils ont fait beaucoup de travaux ici. Euh, alors déjà mes grands-parents ici, ils ont je ne sais pas exactement des travaux qu'ils ont fait, mais en tout cas, tous les murs, c'est eux qui les ont fait à la main. Là, c'est là où on est, du coup, à leur arrivée. Donc voilà. Et, et du coup, bah, on vient depuis qu'on est petite avec ma sœur et mes parents. Euh, et euh, l'année dernière, j'étais sur Avignon, en fait, pour bah, des études de décor, du coup, à l'école d'Avignon, qui est une, une école de décor peint. Et euh, j'aimais beaucoup le sud, donc, parce que j'ai été étudiante à Arles puis à Avignon. Et en fait, euh, euh, je cherchais avec mon copain une maison euh, où s'installer à la campagne. Et euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas venir ici, puisqu'on enfin, ça faisait un moment qu'elle était, euh, depuis le décès de mon grand-père en 2015, ça fait donc euh, un moment qu'elle était, euh, en 2015, pardon en 2005, qu'elle était plus habitée. Enfin, on venait quand même souvent, mais voilà, deux, trois fois par an et euh, voilà c'était l'occasion de réutiliser la maison de, de redonner vie et puis c'est vraiment une seconde euh, un second village pour moi c'est vraiment euh, comme si je me sentais chez moi donc euh, voilà et du coup on s'est installé on est très content d'être là depuis euh, août donc presque un an maintenant et donc là on a refait les fenêtres on a refait le toit en septembre fin... donc c'est sympa de voilà de, de redonner vie vraiment à une maison euh, qui, qui est dans la famille quoi c'est chouette euh, je fais de la restauration de peinture murale, donc, euh, et de décor peint, et de la création aussi. Donc, voilà. Et là, j'ai créé mon entreprise il n'y a pas longtemps, en janvier. Donc voilà, je débute. Euh... Ça fait un moment que je travaille là-dedans, où j'ai bossé pour des entreprises. Et, euh, et là, je voulais créer mon entreprise à moi pour euh, fabriquer mes propres peintures, mes propres enduits. Donc, je, fais, je fais tout à partir de pigments, de chauds, euh, voilà, de matériaux naturels. Et, euh, et là j'ai fait mon premier chantier chez Didier mefa euh, à l'entrepôt, euh, où ils vendent ses légumes enfin, ouais, Moi j'ai vraiment créé cette entreprise pour, euh, pour être en accord avec mes valeurs quoi. Pouvoir travailler euh, en respectant euh, la nature, euh, les le bâtiment ancien et puis aussi la santé des gens. Quoi. Parce que je considère qu'il y, voilà, y a beaucoup moins de toxiques euh, dans ce genre de peinture. Et puis ici c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de bâtiments anciens et... Et autant restaurer de la bonne façon. Quoi. Et la façon traditionnelle, ça a toujours été la, la bonne façon. Euh, enfin, il faut que les matériaux soient poreux, euh, que les maisons respirent, les maisons anciennes, ils ont besoin de ça. Euh, C'est un mauvais exemple, là, on a du ciment <rire> que mon père a mis, et je me bats contre ce genre de pratiques. Mais, euh, mais voilà, quoi, petit à petit, il euh, faut euh, apprendre aux gens euh, que les, voilà, les techniques traditionnelles sur le bâti ancien, c'était ce qu'il y avait de mieux. Quoi. Il y a toujours beaucoup de gens qui n'habitent pas là à l'année. Enfin, ça, ça a toujours été. Quoi. Mais comme on venait l'été, nous souvent on, a, on avait des copains qui venaient pour les vacances, qui venaient d'ailleurs. Donc euh, voilà, mais ça m'a pas.. Mais sinon je trouve que ça n'a ça pas changé. <rire> à part les gens qui sont partis ou qui sont décédés. mais... Euh... Je connaissais Didier Renares, ça je peux en parler un peu. Euh, du coup, c'était euh, euh, un médecin euh, qui venait pas là, qui vivait pas là l'année, je crois hein. peut-être après leur retraite. Et, euh, et sa femme et des gens très intéressants, et me, moi je l'appelais Didier le fou parce que c'était euh, petite, parce que c'était quelqu'un d'exubérant et de très drôle, mais qui me paraissait fou à l'époque, et en fait qui était vraiment chouette, et euh, qui a écrit un livre super intéressant qui s'appelle... Euh, ah, je sais plus, je l'ai là, je te montrerai si tu veux, qui, ré, qui explique tout son, tout son parcours, euh, euh, parce que c'est un enfant juif qui a vécu la guerre, donc il raconte toute son histoire, l'histoire de sa famille, euh, euh, depuis la Roumanie euh, jusqu'à Paris euh, dans les années 30 dans le Marais, et ensuite euh, jusqu'à son... Enfin, voilà, il s'est caché en Savoie euh, pendant la guerre. Donc après, il, a, voilà, il raconte toute cette histoire, c'est passionnant. Et après, il y a aussi les Winsberg, euh, qui étaient des amis de mes grands-parents. Je sais qu'on faisait des grosses fêtes chez eux, euh, avec beaucoup d'artistes, beaucoup de musiciens. C'était très bohème, c'était génial. Je me rappelle que j'aimais beaucoup euh, dans un grand mât, euh, dans Belvesea, où il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, mais il y avait énormément de gens qui venaient faire la fête. Et cette époque donc, que moi, je n'ai finalement pas beaucoup connue, puisque ben, je travaillais, <rire> Et alors que mes parents étaient à la retraite. Donc eux, ils passaient beaucoup de temps ici, et il y avait dans, dans ce groupe de gens, donc les Reinares, les winsberg euh, une, une émulation artistique importante. Hein, il y avait des soirées assez folles, parce que, je ne sais pas si on vous a beaucoup parlé de, des Winsberg Jacques winsberg et Angèle Gage, il était capable comme ça de passer une soirée, Jacques avec des gens et de rentrer chez lui et de vous croquer une personne avec une réalité absolument incroyable. Ah, euh, je tenais oui, à évoquer Philippe Garnier parce que c'est un, un destin qui s'est arrêté euh, à 33 ans, hein, de, dans, il est mort dans un accident de voiture c'était un jeune homme euh, euh, on va dire brillant et lumineux. <rire> et, et je crois que euh, tous les gens qui l'ont un jour rencontré se souviendront de lui. Et il avait pour Belvezet bah, des tas de projets, puisqu'il vivait avec Isabelle Renarès, Ses parents avaient un grand mât au Montaillet. Et donc, comme il y avait beaucoup d'espace, ils avaient créé un, dans, dans les sous-sols un théâtre. Ils avaient racheté tout le mobilier d'un théâtre parisien, puisqu'ils vivaient à Paris hein, le reste du temps. Et, et il pensait euh, euh, faire des spectacles ici, puisqu'il écriv... enfin, avait été étudiant en lettres et qu'il écrivait extrêmement bien euh, de la poésie. Et donc à, à, à son décès, euh, sa famille et un collectif d'amis a fait éditer un certain nombre de recueils euh, euh, avec ses textes. Et, et celui-ci a été euh, illustré par ma maman. Donc. Euh... Ça, ça a des liens. C'était une espèce d'époque un peu bénie, qui et la mort de Philippe Garnier a quand même été un, un énorme pavé dans la mare, hein, parce que pour tous ces gens euh, qui, qui l'aimaient beaucoup, euh, euh, ça a changé quelque chose euh, oui, dans, dans la vie de, de, de cette petite communauté qui se retrouvait surtout pour, pour les vacances, hein. enfin, les Winsberg habitaient là tout le temps. Voilà, donc euh, je voulais juste euh, <rire> qu'on oui, oui, qu qu parle, qu parle de ces gens-là euh, qui ont qu on eu un joli rayonnement un peu. Moi, je trouve que les agités du local, c'est important qu'ils soient là. Quand La je parle de Belvesay chez nous, en Haute-Savoie ou ailleurs ou à d'autres gens, je dis toujours c'est dingue tout ce qui se passe pour un endroit si petit et, et pas seulement l'été. C'est ça aussi que je trouve drôlement bien. C'est pas seulement à destination des touristes. C'est fait pour... Euh, pour pour les habitants, hein, ceux qui veulent bien évidemment s'intéresser à ça. Je ne sais pas si vous l'avez lu sur le site des Agités du local, il y, y a une page consacrée aux, aux commentaires des, des intervenants, des musiciens, des groupes qui viennent. Il euh, y a un groupe québécois qui est reparti et qui a écrit et qui remerciait beaucoup les Agités du local et, et toute leur ville se souviendront de leur tournée européenne et notamment des 3B. Barcelone, Berlin, Bellevuez